Donc moi, Juste je prends le son avec le micro pour avoir ta voix et alors je lance l'enregistrement. Et alors il faut bien que tu me parles en dessinant. D'accord, là je suis en train de dessiner la chelem qui est juste à côté. Ouais. Ici la rue Crix. Ici la rue de Bosnie. Après, je vais dessiner encore la rue de Bosnie qui va se diriger vers la boulangerie, enfin le rond-point où il y a une boulangerie, un, un, enfin, un restaurant euh, brésilien et un night shop et des travaux. Restaurant présilien après, quand on continue ici dans la rue que je connais pas le nom, on va aller vers. Il y avait mon ancienne école qui s'appelle l'école 4 saisons. Et... C'est une très bonne école, je vous la conseille. Attendez. Du, coup, attendez, du coup ça on doit faire plus grand et euh, ici on va à, au café La Vieille Chéchette. Ouais. Ici il y a la, euh, la pizzeria plus en haut. Attendez. Hop, hop, hop, hop. Du coup ici il y a un petit chemin pour raccourcir pour aller à l'école 4 saisons. D'accord. Et euh, là-bas ça va vers le palais de justice. Quand on va ici, il y a le parc Forêt. Mmh, tu peux dessiner. C'est juste un, un bout que je dessine. Ouais. Et euh, voilà. Ma maison, elle se trouve exactement ici. À rue de Bosnie. Rue de Bosnie Non, non, non rue de Krix, excusez-moi. Et est-ce que tu fais des choses, Place Bethlehem Ah, Place Bethlehem, ben, j'ai passé beaucoup de temps à mon enfance là-bas, mais j'y retourne plus trop. Parce que maintenant, enfin comme les 4 saisons, c'était mon école, ben, du coup, le, la Place Bethlehem, c'était juste à côté et c'était beaucoup plus joignable. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette école ben, Les gens sont très sociables. Et euh, en fait, l'école, elle avance avec euh, tout le monde. Et euh, à force d'être restée dans l'école, il ben, y a des liens qui se créent tu vois une différence maintenant avec la OT Oui parce que en fait je suis dans cette école depuis deux mois parce qu'avant j'étais à Liège. Les gens sont sont moins, enfin, on va pas dire moins sociables mais je sais pas c'est ils sont plus grands et du coup euh, on va pas se mentir quand on est petit on est plus sociable et c'est beaucoup plus simple.